Bon, on parle des nouveautés. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. C'est parti Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Comme on le disait en teaser de la vidéo, l'année 2020-2021, mais ben fatalement, au niveau des nouveautés, ça s'est un peu ralenti. Il y en a quand même, mais voilà, comme il n'y a pas de salon, on a trouvé des nouveautés et on est en train de les installer au showroom. Ce qui fait que le showroom, pour le moment, il est un peu... C'est un peu en plein travaux, mais on a déjà installé des nouveautés et on va vous les montrer tout n'est pas intégré encore, mais au moins vous les verrez en primeur. Donc là, vous serez vraiment dans les tout premiers. Alors tout d'abord, bon, on ne s'est pas passé à côté. Je me suis fait un, un de plaisir pour avoir ça en magasin. On a installé les tout nouveaux appareils Cool de chez Gagono. Alors, qu'est-ce qui changeait changé par rapport à nos précédents que si vous nous suivez sur la chaîne, vous les avez déjà vus avant En fait, les intérieurs maintenant sont complètement inox de partout. Vous avez des tablettes en verre, les couleurs ont changé, on est en aluminium. Et en fait, on a mis la toute nouvelle Cavavin qui est ici, voilà, trois températures, rouge, blanc, et on a même nos, nos bulles qui sont en bas. Donc voilà, on est en train de réaménager complètement avec des tout nouveaux accessoires. Et il faut dire effectivement que quand tout ceci est installé, c'est plutôt beau. Jusqu'à présent, on a parlé de beaucoup de nouveautés dans les meubles, les accessoires, les plans de travail. Effectivement, en électroménager, mais il y a des marques qui sont vraiment en plein dans les nouveautés. Alors deux... Grosse nouveauté chez Bora. On en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais bon, maintenant, c'est bien installé. C'est la nouvelle gamme classique 2.0. Donc, on parle bien de deux tables de cuisson, ce qu'on appelait à l'époque des dominos, en induction et la haute centralisée. Ici, tout a été revu au niveau du look. Plus grande aspiration, plus facile d'entretien et un design et une pureté à couper le souffle chez Bora classique 2.0. Évidemment, si on parle de haute aspirant dans le plan de travail d'évacuation, parce que vous avez évidemment la version la plus vendue qui est en version recyclage avec des filtres à charbon actifs. Mais si vous souhaitez l'évacuer, si vous souhaitez évacuer, il vous faut une bouche d'évacuation. Ça s'évacue sur le côté de votre maison, sur une euh, comment, sur votre terrasse ou sur le coin de votre terrasse, dans votre jardin. Il vous faut une bouche d'évacuation. Alors on a voulu vous l'exposer en magasin. Ce que vous allez me dire, tiens, est ce que c'est une lampe C'est quoi exactement Il faut imaginer que du sol va venir le tuyau de votre hôte. Et ça, c'est votre bouche d'évacuation qui permet un bon tirage, qui permet un entretien facile. Ça, c'est une grande nouveauté et c'est pas du tout à négliger. Parce que, autant, c'est, on a, on peut vendre le concept pour dire, voilà, très facilement, on a la hôte dans le plan de travail, c'est facile. OK, mais il faut aucun souci. Il faut, ou, il faut aucune condensation. Il faut que ça fonctionne vraiment bien. Et donc, pour cela, c'est important de bien vous montrer également ce qui va se trouver en dehors de votre maison si vous souhaitez évacuer les hôtes dans le plan de travail. Une autre nouveauté qui peut paraître euh, toute simple, mais elle n'est pas simple du tout. Pourquoi Depuis très très longtemps et depuis que j'ai l'impression de me rappeler, les fours ont toujours, comme vous le voyez ici à ma gauche ou à ma droite, une ligne relativement horizontale. Et Samsung, que vous connaissez évidemment bien parce que c'est une marque est fort répandue, même au niveau du multimédia, vient de sortir une gamme que nous, on apprécie au niveau du design aussi. C'est en plus qualitatif, mais on parle aussi un peu des nouveautés du design. Avec une ligne Infinite Line, noire en plus. Vous voyez l'effet vertical comme ça Ils viennent de changer la perception qu'on avait d'électroménager. Depuis des années, on voit que c'est toujours comme ça. Eh bien, eux, viennent de mettre le four vertical, avec la vitre qui est plus grande en fait. Donc, le four n'est pas plus grand mais il a un effet et un look complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, je refais un petit rappel, parce qu'on en avait fait également une vidéo, je pense, d'ailleurs, à Batibo, lors du salon de la construction à Bruxelles, de ce fameux Dual Cook. Alors, c'est quoi Dual Cook Donc, vous avez une plaque, en fait, intermédiaire, à mettre, ou pas, ça va faire un seul four, si vous le voulez, ou deux fours, ce qui vous permet d'avoir, comme vous voyez directement, ça change sur l'écran, de avoir le four supérieur en fonctionnement ou le four inférieur. Okay Donc vous pourriez cuire ici à 160 degrés et ici à 200 degrés. Vous avez une limite, vous ne savez pas faire, je m'explique. Ici, basse température 60 degrés et ici 200 degrés. Vous avez un minimum à respecter. Mais vous pourriez avoir un seul grand four ou deux fours ou simplement ne pas utiliser la totalité de votre four. Et en plus, ils lui ont fait la totale avec un cuiseur vapeur, etc. À l'intérieur, ça vous verrez, c'est plutôt bien fait. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'était donc le Dual Cook est toujours quelque chose qui fonctionne à l'heure actuelle et ça reste nouveau, malgré que vous l'ayez déjà vu, cher euh, spectateurs de YouTube, en primeur. Mais c'est cette ligne, cette ligne droite qui est en train véritablement de changer la perception. Et ça, quelque part, ça peut faire du bien parce qu'on a des nouveaux looks et des nouveaux designs et dans une cuisine, c'est toujours très agréable. Également, la ligne au-dessus. Donc là, en plus, vous avez un accessoire à vapeur, voilà, donc ça vous l'avez compris pour l'ajout la, la de vapeur, mais en fait c'est la ligne avec ce fameux bouton ici où il, est, il se manipule très très facilement. Voilà, on rentre dans le programme et donc on peut changer. C'est assez didactique. J'ai même l'impression qu'ils ont retrouvé le système comme sur un téléphone. On a une molette centrale, donc on peut leur remettre d'avoir vraiment simplifié et rendu vraiment euh, ce qu'on on on appelle ça en anglais user friendly, donc très facile à l'utilisation. Les nouveaux fours de la gamme Infinite Design vertical. Alors là, ça j'ai encore jamais fait jusqu'à présent sur la chaîne YouTube, c'est que je vais. Donc on est en train de monter une toute nouvelle cuisine d'expo qui va s'appeler Art Blackie. Alors pourquoi Art Blackie Vous verrez tout ça sur le site, mais en fait l'idée c'est que chaque cuisine qu'on monte dans le showroom a une comment Une histoire au niveau de la musique, principalement au niveau du jazz, que ce soit les nouvelles qui s'appellent Frank Morgan, qui s'appellent Art Blackie, qui vont s'appeler Wave, qui vont s'appeler Stan. Voilà, c'est une grande passion chez moi, le jazz et la musique en général. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez. Et si vous voulez savoir, Art Blackie est un des Très, très grand bat batteur, Art Black de and, and Jazz Messengers. Enfin, vous retrouverez ça si vous avez envie. Pourquoi je vous montre ça dans la boîte Parce qu'on n'a pas eu le temps de la monter, parce qu'il <rire> y a beaucoup de boulot et donc voilà, on n'a pas eu le temps, de, le temps de la monter. Mais je vous montre en primeur une des premières hôtes avec hôtes intégrées dans la plaque de cuisson, avec cinq zones de cuisson. Oui, ça peut paraître tout bête, mais quand on, les, les autres marques que vous connaissez, c'est souvent quatre zones de cuisson, de la gauche, de la droite. Là, on est sur cinq zones avec les zones d'aspiration sur le côté. Donc, on va la déballer ensemble. C'est une Gutmann et c'est assez impressionnant à voir. Vous la verrez bientôt installée si vous passez nous voir en magasin. Mais bon, en attendant, je vais vous montrer parce que c'est quelque chose de relativement unique. Et, oups là, Gutmann a inventé quelque chose d'assez impressionnant. Il faut le remettre tout de même. Donc, on est bien ici sur une haute, sur une haute de plan de travail. Donc là, je pense que vous pouvez venir voir de plus près. C'est assez impressionnant à voir. 1, 2, 3, 4, 5 zones de cuisson. Là, vous la voyez vraiment brute, brute. Hein. c'est ne peut pas être plus, plus propre, plus brut que cela. 5 zones de cuisson. Ça, ce sont les entrées. Derrière, donc les évacuations, excusez-moi, donc ça ce sont bien les zones d'aspiration de la hotte que vous avez ici, on rappelle les règles pour ce type de hotte. dès que vous avez une casserole qui dépasse 20 cm, il faut mieux recouvrir, etc. Donc cette goutte innove par deux choses principalement, tout d'abord trois mêmes, tac de 90 cm avec cinq zones de cuisson, 90 cm, cinq zones de cuisson, deux innovations, Troisième innovation, on voit que la finesse des évacuations est assez intéressante, assez design. On n'a pas parfois, si les gens, ça peut déranger un gros filtre, etc. Troisième chose, et là vous la verrez installée au showroom, vous avez, c'est impossible d'avoir ici, la possibilité d'avoir un tiroir installé en dessous, tiroir dans lequel vous aurez l'accès au filtre et au bac de condensation. Ce, contrairement à d'autres marques, Gutmann s'est intéressé à la condensation dans les hôtes, ce qui fait que cette fameuse hôte qui s'appelle Nivelle, la possibilité d'avoir donc 5 zones, 90 cm, et en plus, vous ne condamnez pas complètement en dessous de votre meuble, vous, a, vous avez accès à un tiroir, vous avez accès à un bac de condensation, tout ça simplement en ouvrant votre tiroir en dessous. Ça, vous la verrez en vrai, mais au moins vous l'avez vu brut, comment elle nous arrive, comment elle est protégée, comme ça vous la voyez en vrai, mais ça c'est une véritable nouveauté. Et je pense que Goodman n'est pas prêt de s'arrêter au niveau des nouveautés avec les hottes intégrées dans les plaques de cuisson. Vous avez déjà vu ça, mais vous l'aviez vu en salon. Là, il est installé chez nous. C'est une vraie belle nouveauté. Aussi bien au niveau d'un rapport qualité-prix, parce que c'est presque le prix, oh Allez, par rapport à certaines marques, c'est le prix d'un frigo 60 intégré. Sauf que c'est un frigo 70 cm intégré, beaucoup plus large, 10 cm plus large, combiné. Alors, je réponds déjà à plein de questions. Il n'existe pas encore ce frigo en... Uniquement frigo de 70, ça n'existe pas encore. Malheureusement pour le moment, ce sera en gaguenot ou en Fiaba ou en kitchenette si vous le souhaitez. Mais en tout cas, frigo intégré, excellent rapport qualité-prix, 70 cm de large, colonne de meubles presque sur mesure, très grand appareil. Vous voyez qu'on a vraiment une très très grande colonne dedans, mais c'est pour nous, en cuisine équipée, un vrai changement de gamme par rapport à tous ces frigos de 60 de colonnes, Mais quand vous enlevez la, la, la, la consommation énergétique, vous avez des fois des intérieurs un peu étroits. Donc là, avec cet appareil-ci, on résout énormément de choses. Whirlpool fabrique cela, Boknet également. Et soyons francs, c'est une très belle réussite. En attendant le nouveau plan de travail qui va venir être posé sur cette nouvelle cuisine Black. Pearl. Alors pour ceux c'est s'intéressent, c'est un très beau morceau de John Coltrane. Voilà, voici la nouvelle, très belle nouveauté 2020, 2020, 2021. La nouvelle tac de cuisson avec haute intégrée Bora de la gamme Piuksu. Donc, si vous avez la Piuro, que vous avez déjà vu en vidéo, qui est la gamme de 76 cm de large, voici la gamme de 80, ici en Piuksu. Donc, quelle est la différence C'est que vous avez tout d'abord des zones flex. Vous avez des zones rectangulaires. Toujours quatre zones, 1, 2, 3, 4. Possibilité de les jumeler pour avoir des grandes zones rectangulaires, donc plus grandes au niveau de la taille, zone agrandie rectangulaire, et le nouveau design de la gamme Puxu Donc Puxu recyclage, Puxa avec évacuation de l'air. Sinon, intérieurement, vous n'avez pas de différence. Alors, c'est pas complètement une nouveauté, pas complètement, mais... On nous le demande tellement souvent que je voulais vous le placer. Et comme euh, je devais faire des chapitres dans la vidéo, on vous la placé ici, dans cette vidéo aussi. Tac, plaque ou tac de cuisson. Alors je, oui, je simplifie ça. C'est marrant que je, je, je dis ça. Tac, c'est en Belgique. Plaque, c'est en France. C'est la même chose. Certains Français se moquent de moi parce que je dis tac, je dis tac. Voilà, euh, plaque de cuisson, tac de cuisson, plaque de cuisson, soit. Plaque de cuisson, induction avec du gaz gaz bonbonne ou gaz de ville, on doit régler effectivement. Mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais parfois, si au lieu de faire trois dominos ou deux dominos séparément, vous pouvez avoir une plaque qui est la totalité avec un bec ici au gaz et le reste en table de cuisson induction. Dernière nouveauté dans cette vidéo, c'est une chouette. C'est une belle, ça donne un design tout à fait particulier et que je trouve personnellement très beau dans une cuisine. C'est une cave à vin intégrée Intégré sur une hauteur de 45 cm, qui peut remplacer un micro-ondes, un four vapeur, ou alors simplement, ça lie à un four vapeur. Vous voyez, par exemple, ici, on l'a mis au-dessus d'une machine à café, intégrée avec son tiroir chauve-tasse. Ça donne un look absolument impressionnant. Alors, on est bien ici sur une cave de service. On est bien sur une cave de service, cave de mise à température. On n'est pas sur une cave de vieillissement ni de conservation. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez garder un petit vin blanc, un petit vin rouge, ou simplement donner un look absolument incroyable à votre cuisine. Et dès que vous en avez envie, clac, on sort ça et on l'a. C'est la marque A Vintage qui nous fournit ceci via un monsieur extrêmement aimable et compétent qui s'appelle Patrick. Et donc, on a maintenant dans les cuisines équipées la possibilité d'avoir le four combiné micro-ondes, le four intégré combiné vapeur le tiroir chauffe-assiette ou chauffe-tasse, la machine à café intégrée et la cave à vin. Donc, en une belle mosaïque comme ceci, la totalité dans votre cuisine. Voilà, on a fait le tour de quelques nouveautés. Bon, c'est pas fini, évidemment, parce que comme l'année 2021 va encore être riche en événements, on en aura encore des nouveautés. Je sais que la marque Mille a également des très, très belles nouveautés à nous montrer. On les montrera en magasin, on en fera des vidéos. Mais pour l'instant, vous avez en tout cas déjà un bel étalage de nouveautés. Merci de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires évidemment. Nos autres réseaux sociaux, on poste des vidéos, des vidéos régulièrement sur Facebook et Instagram. Mais voilà, le plus important que c'est vous, vous abonniez. J'espère que cet outil vous est utile et vous aidera à nous rendre visite et en tout cas à, à trouver vraiment un guide pratique dans l'aménagement, l'agencement d'une nouvelle cuisine ou la rénovation d'une cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao